Donc bonjour, nous allons voir ensemble avec ce petit tuto comment accéder tout simplement à une classe virtuelle. Voilà, donc vous venez de recevoir un mail sur votre adresse soit académique, soit professionnelle. Donc il y aura une petite différence, j'ai fait le choix de, de vous montrer là comment ça se passait s'il s'agissait de votre adresse personnelle. Euh, donc j'ai le mail d'invitation, je vais cliquer dessus naturellement. Voilà. Et euh, en bas, on, me, on nous donne un lien. Hein. Je peux très vite voir un lien qui, est, euh, qui me permet ici d'accéder euh, à la classe virtuelle. Donc naturellement, je clique sur accéder. Ici, voilà, c'est la petite différence. Si vous avez reçu le mail sur votre adresse académique, il n'y a pas de souci. Si c'est votre adresse personnelle, vous allez devoir remettre votre prénom et votre nom. Voilà. Alors avant d'accéder, il est vraiment important euh, que vous fassiez les tests euh, de configuration. Donc il faut cliquer sur « Assistant de configuration ». Alors là, les choses se font un petit peu toutes seules. Hein. Vous voyez à gauche euh, différents onglets « Connexion »,« Sortie audio »,« Microphone »,« Caméra »,« Web » et « Résultats ». Donc là, je suis dans l'onglet « Connexion au serveur » et vous voyez que les tests se font. Donc visiblement, j'ai une vitesse de réception moyenne. Et euh, j'aurais, voilà, j'ai une vitesse d'émission assez faible. Néanmoins, ne pas trop s'inquiéter parce que euh, pour avoir déjà testé, euh, bien sûr, la classe virtuelle, dans ces conditions, euh, je reçois et euh, j'émets assez correctement. Donc, je continue. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Je teste mon parleur. J'entends la musique. Tout va très bien. J'aurais pu appuyer sur mon écouteur, et faire le même test dans mes écouteurs. Je teste maintenant le microphone en autorisant l'accès à l'audio, donc je vais enregistrer ma voix, mais au préalable, faisons attention, hein, il y a marqué volume 100%, je vous conseille pas forcément de mettre à 100%, mais je pense que à 60%, à partir de 60%, ça commence à être satisfaisant. Donc je vais enregistrer ma voix pendant euh, 4 secondes pour effectuer donc, euh, ce test. Donc, maintenant que j'ai effectué le test, je vais le vérifier pendant euh, 4 secondes, tout fonctionne très bien. Je continue. Je vais passer maintenant à l'accès caméra. Donc, vous voyez que là, euh, ma caméra a été détectée. Je vois bien mon image. Je clique sur « Je vois mon image ». Mes résultats apparaissent. Rien d'étonnant, hein c'est tout ce que nous avons vu précédemment. Je peux terminer ici les tests. Si je recommence, ça reviendra au même. Maintenant, je n'ai plus qu'à accéder à la classe virtuelle. Voilà présenter quand même l'espace classe virtuelle, donc je précise que je suis en haut-parleur ou avec des écouteurs, aujourd'hui il s'agit de, des haut-parleurs, voilà, donc ça c'est votre espace via, euh, je vous présente quand même quelques petits onglets importants, euh, la main levée ici pour euh, partager votre état, dire si vous êtes d'accord ou demander la parole avant de parler par exemple, euh, ici à gauche ce sera pour activer votre vidéo et à droite pour diffuser votre voix, voilà. Euh, je m'arrête là pour ce petit tutoriel, et à très bientôt.